Donc c'est vraiment, vraiment top. Belle, belle opération, c'est très sympa. C'est la première fois que tu faisais construire. C'est ma première doublette. Tu n'avais jamais investi jamais dans le neuf investi, dans la maison individuelle. J'ai investi dans l'ancien, mais ouais. c'est ma première opération dans le neuf. Ouais. ouais. en et, construction. Et précisément en doublette. Et précisément en doublette, doublette puisque c'est la, la formation de la stratégie de doublette ça. que tu as, que que as appliquée. On se retrouve maintenant ici à l'intérieur de, de cette maison qui fait partie de, de, de la doublette et euh, Christine qui nous a rejoint qui est la femme de Wissem qui est là, qu'on a vu déjà tout à l'heure et je vais leur poser quelques questions pour savoir comment ils ont vécu cet investissement et comment est-ce qu'ils ont réussi surtout à réaliser cette très belle opération. Et évidemment, il y a plein de détails, plein de questions euh, que j'ai là en stock que j'ai envie de vous poser parce qu'il euh, y a plein de choses que j'ai envie de savoir. Cette opération, elle, elle est venue comment Nous, on a commencé par l'investissement locatif classique ouais. euh, dans l'ancien. Un jour, je suis tombé par hasard sur tes vidéos sur YouTube. Sur YouTube, oui. Voilà, en parlant des maisons des doublettes, ouais. d'ailleurs. Et après, bon, je suis rentré en contact avec toi par euh, mail. Et après, tu par avais téléphone. suivi la masterclass euh, en live ou, ou pas J'ai suivi la master... masterclass en live. Ouais. Et après, on s'est mis d'accord, bon, voilà, pourquoi pas partir en bootcamp, et te voir en direct et suivre ta formation. On va se déplacer, on va aller voir la personne et discuter avec, c'est ce, ce qu'on préfère, toujours le ouais. contact humain. Ouais. Et d'ailleurs je crois qu'on a bien fait. Madame confirme. Oui. <rire> ouais. Vous avez choisi au final, après vous êtes concerté, de partir sur la formation euh, Complète. La, la, la, la plus haut niveau, puisque c'est la, ouais. la prestige, la prestige. Euh, chez moi et qui euh, comprend en fait deux jours de bootcamp. Euh, en présentiel, euh, lorsque euh, ben, vous venez euh, pendant deux jours me rencontrer sur Bordeaux. Et là, on a approfondi un petit peu la stratégie, on va un petit peu plus loin. Et je crois que Christine, toi, ce que tu as beaucoup aimé, c'est euh, justement cette partie bootcamp. Oui, oui, oui. Euh, bon je faisais déjà un petit peu d'immobilier euh, avant ouais. et, euh, et c'est vraiment le bout de camp parce que c'est concret parce que voilà c'était qu on peut se parler, on en, peut direct, se parler ouais. en direct, etc c'était vraiment puis on est ouais. un groupe, on est enfin est quand même c'est une, une dynamique super intéressante, super motivante. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et on a, on a pu également à un moment donné pendant la période de Hot site, parler justement de cette opération, je crois. Hein? Tout à fait, j'ai présenté l'opération pendant la formation et on a fait même, le, on a exposé les chiffres, on a exposé aussi les contraintes qu'on peut avoir euh, tu m'as rassuré, tu me dis vas-y, voilà, les chiffres ils sont bons. Voilà, tu m'as présenté l'opération, telle que, tel voilà. que toi tu l'avais euh, analysé, analysé, à la suite de la formation en ligne euh, que tu avais vue. tu vu. voilà, et on l'a euh, partagé avec le groupe du bootcamp mm. et on a tous validé si l'opération était bonne ou pas. Mm. Et effectivement, je me rappelle que on l'avait validé, j'avais validé le fait que euh, ça rentrait dans les critères que je vous explique dans la formation. tout était, tout euh, tout était coché mm. et je vous ai dit euh, foncer parce que c'est une opération qui est rentable et qui va vous rapporter de l'argent et d'ailleurs on va parler de ça maintenant voilà. on a suivi tes conseils et les maisons sont là on est dedans est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres est-ce que vous pouvez bien avant, a coûté avant les chiffres on a avancé même le curseur un peu plus loin c'est qu'on a même meublé les maisons de A à Z ouais. d'ailleurs on le voit euh, voilà. c'est des maisons qui ont été euh, qui ont été meublées qui ont été euh, très bien meublées et d'ailleurs j'attire l'attention sur le fait que la plupart des gens pensent qu'on ne peut meubler que des studios, des T1 ou des T2, donc des appartements, et que pour les maisons individuelles c'est beaucoup plus difficile, ou en tout cas que beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas, euh, le, le, le, la gestion locative d'une maison en meublé. La plupart du temps, euh, les gens pensent qu'on exploite une maison en nu. Or, on peut le voir ici, la maison est entièrement meublée, on a une cuisine qui est équipée Électroménager, on a canapé, on a télé, on a, enfin voilà, euh, tout est meublé jusqu'aux chambres. Euh, et alors pourquoi, pourquoi meubler Tiens, C'était pour la fiscalité d'une part. Oui, <coughs> pour notre alors, statut. Pourquoi fiscalité Juste simplement. Parce qu'ici, sur cette maison, vous avez investi en nom propre. En nom propre, c'est oui. ça Voilà, nom en propre. nom propre. Donc vous êtes parti sur la stratégie euh, fiscale du LMNP. Tout à fait. C'est ça, voilà. mobile, LMNP. Non on a d'autres biens sur le même statut. Ouais. Et on a rajouté ces maisons. Pas de problématique lorsque vous avez voulu mettre en location ces maisons. Est-ce que euh, le fait que vous annonciez que euh, la maison allait être louée, ça, ça posait des réticences chez vos locataires ou au contraire, est-ce que vous avez vu hein, l'effet ouais. contraire pas du tout. Il est resté souple aussi. Hein. On, voilà, on, on a jaugé un petit peu. Et surtout, comme moi j'ai respecté ce que tu me disais, disais euh, lors de la formation, alors je suis parti sur la fourchette la plus haute pour la location. Ouais. J'avais un prix justement pour, pour le dossier de la banque qui était bas. Après, j'ai visé plus haut pour le dossier, alors, attends, je pour le dossier de la banque. C'est important ce que tu dis. Voilà. Lorsque tu as présenté ton dossier à la banque, tu as présenté un, un, prévisionnel un prévisionnel avec un prix de loyer plus bas. Plus bas, avec des estimations des agences. Avec les estimations des agences immobilières, d'accord. Et même sur euh, les sites d'annonces, j'ai fait des, des annonces pour toucher un peu le marché. Ouais. Voilà. J'ai vu que ça répond pas mal à ce prix-là, euh, du coup je montais tout mon dossier avec euh, un prix bas. Ça passe, ça, ça passe au niveau de la banque, donc on est resté sur ces, ces montants. Et quand j'ai meublé et j'ai regardé qu'il y a beaucoup de demandes, il y a une pénurie de maisons de de, de, de de location maison neuves dans le secteur. Ouais. Je dis, mais alors, comme il y a une pénurie, il y a de la demande, il n'y a pas de l'offre, je vais me situer sur la fourchette la plus haute. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Donc, si je comprends bien, le tarif que tu as avancé dans l'annonce. C'est le tarif d'un tarif meublé, ça. Et, mais si jamais les personnes ne le veulent pas, on leur enlève les meubles, mais le tarif, lui, ne bouge pas. Il bouge pas. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que ah, tu as eu tu des appels ah, Plusieurs appels. La plupart, c'était des jeunes retraités. Oui. Voilà. Ouais. C'est des gens qui avaient des grandes maisons. Ils peuvent plus maintenant entretenir les grandes surfaces, donc ils préfèrent partir sur des petites maisons avec un petit jardin, le minimum, en une semaine, j'ai loué les deux maisons pour le même profil. Oui, c'est ça. La maison individuelle est en pénurie depuis plusieurs années maintenant. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a une grande facilité à la louer. Il suffit de mettre une annonce et on vient de le voir, une simple annonce et les appels affluent dans l'heure qui suivent la publication de l'annonce. L'autre gros avantage, c'est qu'on va attirer des locataires qui sont des locataires plutôt intéressants pour un propriétaire puisqu'on va louer, euh, comme tu viens de le dire, Wissem, à des personnes retraitées, qui avaient soit une maison qu'ils ont vendue et qui euh, se dirigent vers de la location sur un peu, une plus petite maison et qui donc euh, ont projeté de rester plusieurs années dans cette maison. Il n'y aura pas d'évolution familiale qui leur demandera de devoir changer de, de logement. Non, au contraire, ils choisissent ce logement pour y rester longtemps, ce qui évite d'avoir un turnover, mmh. d'avoir un logement qui s'abîme plus vite et ça évite également d'avoir de la vacance locative la cerise sur le gâteau, c'est qu'en principe, les personnes âgées et les retraités ont, surtout s'ils viennent de revendre une maison dont ils étaient propriétaires juste avant, ils n'ont pas de difficultés, ils les pas les difficultés financières et ils nous payent donc le loyer, ça nous donne une garantie super, supplémentaire sur les impayés qui n'existent pratiquement Tout à pas fait. Voilà. Tout à ce niveau-là. Je vais vous poser à tous les deux la question, combien vous louez cette maison par mois alors, moi, je, je te donne même le prix de départ ouais. avec lequel j'ai calculé le. Enfin, celui le avec lequel tu allais la banque. Voilà, le prévisionnel, je l'ai monté sur un montant de 950 okay. par maison. Et là, j'ai mis à 1100. Okay. 1150 avec les charges comprises. Charges aux c'est juste les ordres du ménage et... ouais, ouais. d'accord. Voilà. après donc, le 250, reste... 250, 1150, euh, donc euh, belle... c'est 200 euros euh, de plus maison. par rapport à ton prévisionnel de départ voilà. avec lequel tu as démarché la banque. Donc c'est un, un joli loyer, et mais euh, ce que ça veut dire aussi derrière, c'est que 1150 euros de loyer, Lorsqu'on utilise la règle classique pour sélectionner un dossier de locataire, on regarde que le locataire est trois fois le montant bon. du loyer en revenu. Ce qui veut dire que déjà, euh, les locataires qui vont euh, postuler pour ce type de location, ce sont des locataires qui gagnent au minimum 3 000 euros. Minimum. Donc on a un, un certain statut euh, de revenu, qui est quand même sur la partie haute de la population, hein, puisque la moyenne nationale de, de, de revenus, il est en dessous de ça, je crois. Donc on s'assure également le fait que les personnes ont des revenus relativement importants pour pouvoir assurer le, le, le paiement du loyer. C'est Tout ce qui est intéressant en, en termes de gestion locative dans une maison individuelle, c'est qu'on va pouvoir avoir énormément de garanties autour justement de la rentabilité qu'on a prévue au départ puisqu'on peut avoir une très bonne rentabilité au départ, mais si on commence à avoir des impayés, des vacances locatives, etc., cette rentabilité disparaît. Alors que là, avec ce type de logataire, vous avez 98% de chances de respecter la rentabilité calculée au départ de l'opération, et ça, c'est quand même ouais. super, super intéressant. Ouais. Tu étais inquiète, toi, au départ de l'opération Comment tu l'as tout ça Est-ce que, est que quand tu es venu au avant bout de camp, de, par exemple Avant de venir au bout de camp, oui. Ouais. Une fois que je suis venue, que j'ai assisté à ce bootcamp, j'étais convaincue. Ouais. Voilà. Donc beaucoup plus, t'as été beaucoup plus parce rassurée. Parce que le bootcamp, c'est quand même, c'est des cas, des situations concrètes. Ouais. Et quand on comprend bien euh, comment il faut faire, qu'on applique bien derrière, tout se passe bien. Pas bien. Après, c'est du temps, de l'énergie et clairement, euh, pour un couple avec euh, trois enfants, une double activité euh, pour Wissem, il faut avoir les nerfs un peu plus solides. Ouais, ouais. il voilà. faut être convaincu de ce qu'on veut faire, avoir bien. la motivation nécessaire pour, pour affronter ben, tout ce qu'on a à faire à côté, plus ben, de, mener, de mener cette opération. Voilà, il faut beaucoup de motivation. Ben de toute façon, on n'a rien sans rien, on ne gagne pas de l'argent. L'argent ne tombe pas du, du ciel. Non. Euh, même si vous avez ben, acquis euh, l'expertise et les compétences grâce à la formation pour réaliser une opération comme ça, après, oui. il reste à vous quand même de mettre en application Exactement. et de, de, de, de faire les choses. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, et même très bien. Et on le voit aujourd'hui, on a le résultat qui est là. Donc, euh, félicitations à vous pour, un, pour, ce, pour ce projet. Euh, Est-ce que tu peux me dire, quel est le montant euh, de la mensualité de, pour les deux maisons que vous avez par rapport au montant des loyers que vous encaissez, sachant qu'une maison est louée 1150 euros par mois. C'est ça, ça, charge comprise ça. Donc deux maisons, on est à 2300 euros. Euh, quel est le montant de crédit que vous avez fait pour cette opération Alors, on est Quelle à, est la mensualité à, à La mensualité du crédit, on est à 1350 pour les deux maisons. 1350, donc on est à 950 euros de cash flow de mensuel. C'est ça Totalement. Moi, je me pose une question, c'est... Euh, pour avoir cette mensualité, est-ce que vous avez mis beaucoup d'apports dans l'opération Zéro apport. Vous n'avez pas mis un seul centime On était financé à 110%. Financé à 110%. Voilà. Magnifique, il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible. C'est on, on voit que ça fonctionne euh, encore aujourd'hui. Euh, durée du prêt 25 ans. 25 ans 25 ans. 110%. Financé à 110%. Euh, et ce terrain sur lequel on est, il fait quelle surface qui accueillissent donc ces deux maisons 850 mètres carrés. Est-ce est que je peux vous demander le prix que vous avez acheté ce terrain 73 000. 73 000 euros. Ouais. Donc on arrive à trouver des terrains quand même à moins de 100 000 euros pour pouvoir réaliser des opérations de doublette, D'après ouais. ce que je constate. Ok, 25 ans, 110%, pas d'apport, 950 euros de mensualité. Je rappelle une chose, oui. ces maisons viennent d'être terminées. Tout à fait. Elles oui. viennent juste d'être terminées. Si jamais vous revendiez ces deux maisons, Aujourd'hui, est-ce que vous seriez capable de dégager une plus-value Tu m'as dit tout à l'heure que oui. Oui. De, de combien serait cette plus-value si jamais vous vendez ces deux maisons immédiatement après les avoir construites Alors, si on les vend aujourd'hui, on a une plus-value de 120 000 euros minimum. 120 000 euros de plus-value. Voilà. Okay. Donc, on, on est bien dans le respect total des critères que je donne concernant une opération de doublette qui est de faire une opération doublette uniquement que si elle nous rapporte minimum 100 000 euros de plus-value dès le moment où elles sont terminées. C'est-à-dire que si on vendait dès la livraison de ces maisons, ben les deux maisons, on arrivera à dégager une plus-value à ces chiffres, comme je le, disais, comme je le dis souvent. Ouais. Et donc, dans votre cas ici, vous avez une plus-value de 120 000 euros. Vous avez prévu de les garder en gestion locative. Mais si un jour, et ça arrive toujours dans la vie d'un investisseur immobilier, il faut pouvoir avoir la possibilité d'arbitrer et de revendre. Et c'est toujours mieux de revendre avec une plus-value plutôt qu'avec une moins-value. C'est ce qui permet de conserver la rentabilité sur la période de l'exploitation. Ne serait-ce sur l'amortissement du bien, eh bien cette plus-value ne va faire qu'augmenter. Donc on part fourchette basse à 120 000 euros de plus-value, et on pourra aller jusqu'à bien plus haut, suivant le, le temps de détention que vous allez, que vous allez choisir de, de, de détenir ces maisons. Exact. Ben, C'est vraiment une très, très belle opération. Bravo à vous. On a pratiquement 1 000 euros de cash flow sur la gestion locative et sans faire de la location à euh, durée. Non. Parce que si vous faisiez de la location à court durée, ben, on pourrait multiplier ce cash flow. Et en plus de ça, on a une plus-value immédiate de 120 000 euros si jamais on revendait les maisons immédiatement. Donc encore bravo, parce que même si vous avez suivi cette formation qui est aussi une démarche que vous avez entrepris et que vous avez eu raison d'entreprendre, puisqu'aujourd'hui vous avez cette compétence qui vous permet d'arriver à avoir ce type de résultat. Je sens qu'ils ne nous disent pas tout. Là on est en train de parler de cette opération qui est terminée, c'est parfait. Est-ce que vous en êtes resté que là ou il y a d'autres choses Derrière que vous me cachez. Quand on goûte des bonnes choses, on s'arrête pas là. Hein on y prend goût. Oui. On y prend goût. Mmh, c'est bien, ce euh... bien ce que c'est bien ce que j'avais compris. Voilà. On dit oui. pas plus. Oui. Est-ce que on peut aller les voir directement Parce que là, on est dans cette maison sur cette opération de doublette. Oui. Est-ce qu'on peut aller faire un saut sur euh, la prochaine opération Avec pour un, que un grand Vous plaisir. nous tout ça. Un grand plaisir, avec un grand plaisir. Allez. Est arrivé euh, ici euh, donc sur la nouvelle opération qu'a lancé euh, Wissem pour euh, une opération de doublette. et tu vas nous en parler un petit peu plus donc celle où on était tout à l'heure elle est terminée les locataires sont même déjà trouvés la première est occupée et le locataire de la deuxième arrive dans quelques jours et tu as relancé derrière cette opération est ce que tu peux nous en parler nous dire un petit peu quelle est la, la conception de cette doublette et me donner quelques chiffres euh, euh, sur euh, bah, euh, le montant d'acquisition, la rentabilité que tu dégages, qu'est-ce que tu as prévu, comment tu as prévu de les gérer, etc. Alors euh, pour cette doublette, il y a une histoire derrière, c'est une ouais. anecdote, bah, j'ai enchaîné avec le même constructeur, c'est lui qui m'a ramené l'affaire, comme quoi il faut bien entretenir le réseau. Ouais. Voilà. Donc euh, il m'a fini les maisons là-bas entre temps son commercial nous présente un terrain où on peut construire une doublette sur un lotissement. Ça se fait, oui, même sur un lotissement. On peut trouver un terrain et construire deux il maisons. Oui, parce qu'il faut préciser qu'ici, on est en lotissement. En lotissement. Et euh, cette opération de doublette, elle, enfin, cette op... enfin, ce terrain sur lequel se trouve terrain. cette doublette est un terrain particulier. Parce fait. que sur ce terrain, en fait, c'est un terrain spécifique pour faire uniquement deux maisons. On deux ne pouvait maisons. pas en faire une seule. Non. C'est ça Le règlement du loti... de, de lotissement, Oui. Il nous impose de construire deux maisons dessus. D'accord. Et quand le constructeur et le commercial ils ont vu cette euh, opportunité, tout de suite ils m'ont appelé. Ils On ont pensé dit. à toi, ils se sont dit. Le euh, premier, voilà. Euh, je connais Wissem qui fait que des que doublettes. Des de doublettes. Là c'est le terrain qui, euh, qui est parfait pour, pour lui. Donc ils t'ont contacté directement. Voilà. Il n'est okay. même pas sorti. Il n'est même pas sorti. Alors le, le lotisseur, il n'est même pas signé encore euh, pour la vente. Ouais. Il n'a pas commencé à vendre. D'accord. Voilà que moi je me suis présenté chez lui, dans son bureau, et j'ai réservé le terrain, voilà. Donc tu n'as même pas cherché non. ce terrain, il est venu tout seul à toi, à moi. tout simplement parce que tu as fait une première opération, et que les gens avec qui tu as travaillé, en fait, t'ont ils... apporté cette deuxième affaire, ils parce comptent. que eux évidemment, ils ont tout l'intérêt de te l'apporter. C'est plus facile à vendre, parce que c'est évidemment, il faut trouver l'investisseur pour faire ce type d'opération. Ça se vend pas comme un particulier classique qui veut faire non. une seule maison. Et en plus de ça, au lieu d'une maison, ils en, font, ils en font deux tout de suite. Quoi. On est, Donc, et on est tous gagnants dans cette... Euh, et vous êtes tous gagnants. Opération. Donc on voit bien qu'une fois qu'on a démarré, qu'on a mis le pied à l'étrier, euh, ben, les vitesses sont passées et puis... Euh, ça va tout seul après. Là, c'est parti. Est-ce voilà. est que tu peux nous donner euh, quelques chiffres Savoir combien tu as acheté ce terrain Combien te coûte l'opération Alors le terrain, je l'ai acheté à 68 000 euros. 60 000 okay. 68 000. 68 000. OK. Voilà. Toute l'opération, ça m'a fait en total dans les 385. Ok. Il y a quoi exactement dans ces 385 Alors, il y a tout. Il y a tout Il y a tout. Même le meuble, bah, les cuisines montées, l'électroménager. Prêt à euh, habiter Prêt à habiter. On arrive avec notre valise. Déjà meublé, tout Avec nos valises et on s'installe. Ok. Voilà. Super. Ça sera, même, euh, ça, ça sera même prêt pour une location courte durée, si on veut. Si tu veux euh, voilà. switcher entre la location meublée longue durée oui. et de la courte durée, tu pourras le faire parce qu'elles seront déjà. Euh, voilà, la configuration des maisons feront qu'elles voilà. seront déjà prêtes pour, pour ce type de gestion. Et 385, 385 tout compris, prix tout du compris. terrain, construction, euh, meubles, cuisine, peinture, tout prêt. Voilà. 385. Et, euh... et la maison, là, elle est estimée fourchette basse, ouais. une maison, 265 000. 265 165000 Aujourd'hui, là, euh, comme ça, à l'État. Si on revendait aujourd'hui, si elles étaient terminées aujourd'hui, tu, tu pourrais encaisser une, une plus-value de. Enfin, tu pourrais dégager une plus-value de 145 000 euros. C'est ça. Ouais. Parfait, magnifique. Ça respecte encore euh, la promesse d'une opération de, de doublesse. Ce qu'apporte la stratégie de la doublette, c'est exactement ça, c'est d'aller dégager.. Au moins 100 000 euros de plus-value. Encore une fois, ici, ça, ça se répète, donc c'est que ça fonctionne bien. Hein. Et même un cash flow pour, en location. Et en cash flow, tu as calculé un petit peu à combien tu louais bah, On euh... tombe toujours pareil, à peu près à 1 000 1000 euros, euh, voire 1 euh, 200 euros en brut, hein, cash flow. 1 200 euros avec les charges comprises. voilà Je rappelle une chose c'est qu'on est quand même sur de la maison individuelle, on n'a pas de charge de copro. Non. On est exonéré euh, pendant deux ans, deux ans de taxes taxe foncières. Foncière. Donc bon, il faut rajouter des choses pour arriver au net, on est tous d'accord, mais euh, c'est quand même, euh, le net va être quand même proche du brut si on le compare euh, avec, euh, un, avec appartement, un appartement l'ancien qui n'a pas, euh, pas du tout les mêmes critères voilà. euh, en, en termes de charges en fait. Ben bah, écoute, euh, bravo, magnifique, magnifique opération encore une fois. Quand on, comme je dis toujours dans mes vidéos, quand on peut faire un investissement sans faire d'apport parce que la banque et OK pour nous financer sans apport, ben forcément on prend. Hein. Oui. Mais lorsque la banque nous demande un apport pour nous financer, autrement dit, si on met un apport, on a le financement. Voilà. À ce moment-là, il ne faut surtout pas, il faut pas euh, se poser la il question. Il faut pas se poser la question parce surtout, que l'apport, c'est le moyen justement de le décrocher. Tout, ce tout, financement. À, fait, tout à fait. Et surtout, c'est la même banque. Mon banquier, a compris le principe, le concept. Et bien, Il me suit. Donc il y a une fidélisation qui s'est faite entre voilà. vous sur les projets que tu lui amènes. Voilà. Dès que j'arrive, je lui dis ah, ah, hein. ah. ça sera une doublette à cet endroit-là, il me ah. dit bah voilà. Et il a même pas le.. Il cherche même pas à comprendre, il ne calcule pas, il regarde, il a compris que sur la première opération, on a dégagé du cash flow. on, inclut, enfin, on a bah, de, de toute façon, le il a les chiffres. Il vu, il suffit juste de faire copier-coller sur ces tableaux et voilà. Magnifique. Et il a signé, il a validé. Donc plutôt. il y a un an de ça, tu suis la formation de la stratégie de la doublette, tu as participé au, au bootcamp, euh, bootcamp. Euh, qui est inclus dans cette formation, dans la formule que tu avais choisie. Voilà. Et un an après, euh, deux opérations et ça te fait au total, maintenant, là quatre maisons avec potentiellement euh, pratiquement 300 000 euros de plus-value si on compte les la, la plus-value cumulée des deux opérations. opérations C'est ouais. énorme. C'est excellent. Bravo à toi. C'est grâce à Félicitations. toi. Félicitations. <rire> Moi, je t'ai transmis une expertise, une compétence, un savoir-faire. Jamais. Mais, mais et, et reste, il reste toujours la ah plus ben, grosse par partie. Contre, il y a le travail derrière. C'est celle de faire, quoi. Tout à fait. Mais c'est toujours. C'est vrai que c'est toujours plus facile de faire quand on sait, mmh. parce que quand on ne sait pas, on ben, on peut pas faire, tout non. simplement. Donc, euh... Il y a des contraintes. On a peur. On a voilà les, les arrière idées. Tout ça. Ça nous bloque des fois. Mais quand on voit du concret, ce que j'ai vu avec toi aujourd'hui bootcamp, on a visité tes opérations, on est parti confiant ouais. et on savait très bien qu'on allait faire quelque chose qui sera rentable, il y a beaucoup. Je l'ai vu, vu dès ton départ du bootcamp, ouais. je savais que tu étais parti pour, pour faire quelque, quelque chose. chose, je ne me suis pas trompé parce que là aujourd'hui on est là, je t'avais dit que si jamais tu sortais ton opération, je viendrais te voir, voilà. chose qui est faite aujourd'hui. Mais écoute, euh, j'ai pas d'autre mot que de te dire bravo, bravo pour ces deux magnifiques opérations avec de très belles rentabilités, du cash flow, de la grosse plus-value derrière à dégager. Euh, écoute, c'est parfait, tu as, as, as respecté la stratégie à la lettre. Et on voit bien que quand on respecte la stratégie à l'identique de, de comment je l'explique, eh bien, on arrive à obtenir eh bien, les résultats qui sont, qui sont promis pour, pour, pour cette stratégie. Écoute, bravo. Bon, je suppose que là, c'est terminé. Euh, tu n'as pas d'autres opérations à nous montrer. Ah non, là j'ai pas arrêté, je m'arrête pas là, on continue. Tu vas me dire qu'il y a une autre opération Tout à fait. Et il suffit juste de traverser la rue. C'est de l'autre côté. C'est pas vrai. En face. <rire> si, si, si. Donc ce terrain là C'est le terrain tien? qui est en face, c'est le mien là aussi. Pareil, même histoire. C'est le constructeur avec l'autisseur. Il m'a proposé le terrain et on va offert la même chose. Donc Ici. en fait, il t'a pas proposé seulement ce terrain, il t'a proposé les deux Deux terrains. Et tu as pris les deux J'ai pris les deux. <rire> voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Écoute, c'est voilà. énorme. Donc les deux terrains, on les voit bien, hein, qui sont matérialisés avec les deux compteurs qui représentent les deux nouvelles maisons voilà. qui, vont, qui vont monter. Donc c'est exactement la même opération qu'ici. Exactement les mêmes chiffres. Même chiffre, Identique. même surface, même concept. Et on partira aussi sur une location meublée. Pareil, même stratégie Pareil. pour un euh, nom propre aussi, et le pour, même apport pour maximiser ta ta ta, ta location, voilà. ta rentabilité. Et, euh, et en même temps, pour euh, pouvoir euh, maîtriser également ta fiscalité pour ne pas être impacté trop fiscalement sur ces opérations et conserver, parce que c'est ça le but, de maîtriser sa, sa fiscalité, c'est de conserver ton cash flow, euh, même s'il y en a un petit peu qui va partir, parce vois, que bah, c'est toujours si comme ça, ça on mmh. est en France, mais malgré tout, grâce à ça, euh, grâce à cette maîtrise de la fiscalité que, que tu appliques sur ces, euh, sur ces maisons, tu vas pouvoir conserver quand même la majorité de ton cash flow, et c'est ça le plus important, parce que le but, c'est... Quand on fait un investissement, c'est de, de gagner de l'argent tout de suite et pas dans 15, 20 ou 25 ans comme le faisaient les anciens investisseurs ou, ou même nos parents, hein, quand, euh, alors que nous, là, avec de suite, nos oui, méthodes d'investissement, euh, on, on fait des opérations qui nous rapportent de l'argent tout de suite parce qu'on veut se dégager des revenus supplémentaires tout de suite et, euh, et pouvoir se caler notre, notre niveau. Et on garde toujours notre, à, notre à, à un moyen sur la plus-value aussi, pareil. Primordial, voilà. pas de plus-value. Pas d'investissement, parce que ça, c'est la garantie de l'investisseur. C'est comme ça qu'on qu qu sécurise un investissement. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tu peux revendre. Tu sais que derrière, en revendant, tu vas récupérer du cash et euh, repartir sur autre chose, euh, arbitrer, euh, repartir arbitrer et, et, et, et continuer à, à développer ton, ton patrimoine. Écoute, sure. encore une fois, euh, bravo euh, ben ouais, J'ai pas, pas d'autres mots, hein. trois, ben, trois magnifiques ouais. opérations ouais. et je vois que ça s'enchaîne, donc tu as bien mis le pied à l'étrier. Voilà. On va plus t'arrêter, donc c'est très bien, continue comme Mais ça. C'est énorme. énorme ce que tu as merci fait. Merci à toi, c'est grâce, grâce à toi, là, et grâce à la formation qu'on a suivie, moi ouais. et ma femme, ça l'a motivée elle aussi. Euh, ouais, ça a permis elle de elle la était rassurer, alors que début. Était pas elle était un peu euh... réticente, euh, ouais. voilà, elle ne voyait pas ce qu'on peut faire avec les doublettes. Notre déplacement chez toi, le bootcamp, camp, la formation derrière, euh, ça nous a ouvert les yeux, ouais. ça nous a rassurés. et voilà, on est parti pour les avancées. Et on voit, on voit les résultats. Les résultat voit les résultats aujourd'hui. On ne va pas s'arrêter là non plus. Mais mais je, je pense qu'on va continuer. Je te fais confiance. <rire> voilà, ça sera après sous autres formes, peut-être en société ou, ouais. voilà. Mais on ne va pas s'arrêter là. Bon, je Parce compte sur le, toi pour me rappeler euh, sur les prochaines opérations. Ça. Pas pour de soucis, pas de mort tout mort. Tout ça. Okay. Es bienvenue. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas si vous êtes intéressé pour réaliser des opérations comme Wissam l'a fait, et bien vous pouvez tout simplement aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien qui est une invitation à une Masterclass Live où je vous expliquerai un peu plus en détail ce type d'opération si vous voulez vous aussi vous lancer dans cette aventure. Merci et à très bientôt.